Elle pas réalisatrice, c'est plus ah, <rire> C'est au gré des, des, des propositions, en tout cas avec Jean-Pierre Bacchi, avec, avec qui j'écris toujours, mmh. euh, notre règle, euh, c'est que euh, on tourne ailleurs quand on ne quand on peut pas s'empêcher de dire oui au projet. Quand on se dit, là, du coup, on s'arrête d'écrire parce qu'il euh, bah y a... Du, on, propose, on est d'abord acteur et on propose des rôles auxquels on n'arrive pas à dire non. Alors si on vous dit que ce film-là, donc de, de Gilles Legrand, Les Bonnes Intentions, est un film plus sur, euh, sur les a priori sur que sur les clichés, parce qu'en même temps on est sur le fil du rasoir, on, oui, parce fait. que on ne sait pas comment prendre certaines répliques du film. Oui, tout à fait. Mais, oui, le film parfois euh, frise l'incorrection, euh, mais euh, et c'est ça qui est drôle, c'est euh, il joue avec les clichés et, euh, et à la fois, justement, ils, ça permet de les déminer, ça permet de, de, de s'en amuser. Et, euh, et cette phrase est terminée, en fait. Ouais. Vous aller. circulez dans toute la France, donc c'est un personnage que vous aimez bien parce que c'est vrai que euh, vous êtes seul, Jules Legrand n'a pas pu venir, donc euh, vous défendez ce personnage, et vous trouvez. Alors, mmh. bien sûr, bah, <rire> quand on s'engage, on s'engage. Et, oui. et puis c'est vrai aussi que j'aime particulièrement le, le, le Sud et Aix-en-Provence où euh, j'ai quelques attaches, je suis très contente de le ce personnage est issu Jean-Marie Ah oui, bah oui, c'est incontournable. Ouais, exactement. <rire> Quand euh, justement, euh, ce personnage est issu d'une famille bourgeoise, elle, donc elle va aider justement les, les migrants, oui. donc euh, du mieux qu'elle peut. Oui. Donc euh, en même temps, elle, elle, elle a des, des petites euh, attentions, mais elle a des fois, des, elle fait des, parfois des petites erreurs, qu'on peut croire. C'est un personnage pourquoi... qui, qui oui. a des contradictions, c'est-à-dire euh, qu'on en a beaucoup, euh, et, et, et c'est une... L'un des intérêts du film d'abord il est drôle et, bon, voilà, et, et en même temps il fait réfléchir et effectivement euh, euh, c'est quelqu'un qui est à la fois très altruiste et puis d'un autre côté qui euh, parfois, euh, euh, bah, par exemple il euh, y a une nouvelle prof dans le, dans, le, dans le centre où elle donne des cours de feu français langue étrangère, une nouvelle prof qui plus attractive qu'elle, qui a des méthodes plus modernes, plus... et elle, elle en devient complètement jalouse, c'est-à-dire qu'elle euh, bah, a beau être très généreuse, elle en est pas moins un être humain avec sa misquinerie, et, euh, et, et du coup elle est prête à faire n'importe quoi pour, euh, pour, pour rivaliser avec, euh, avec cet cette, euh, cette autre professeur. Hein. Et, euh, et puis voilà, il va, il va arriver plein de choses, puisque elle va devoir... Euh, ses élèves lui demandent de passer le permis, et elle, va de, de voir, elle va donc s'adresser à Alban Ivanov, qui joue un moniteur d'auto-école à côté, mais qui lui en a rien à la foule du social. Et, euh, et qui, mais qui est un brave gars, et, et elle va faire équipe avec lui, un duo un peu improbable. Alors, est-ce que est son personnage, c'est une réaction, parce qu'on suppose, par rapport à, à sa mère, à sa grand-mère aussi, que les rapports familiaux ne sont pas idéaux, on peut le dire, donc on, on peut sentir que c'est une réaction par rapport à cela, le bien qu'elle fait, mais par contre, elle veut le communiquer à ses enfants. Oui, c'est aussi un film sur la transmission, d'ailleurs, mmh. euh, hier, on était à Lyon, et il y a une spectatrice qui a dit bah, « je suis très contente d'être venue avec mon fils de 14 ans qui a adoré, puis je suis très contente qu'il ait vu ce film, et on devrait tous y aller avec euh, ses enfants et ses ados. Euh, » Oui, elle, elle, elle, elle, c'est aussi une, une histoire transgénérationnelle, et ça, c'est... C'est un domaine dans lequel Léonore Confino, la scénariste, excelle à chaque fois parce qu'elle décrit ça très finement et en même temps c'est assez bouleversant, je trouve. Et une des questions posées, c'est pourquoi on s'engage Pourquoi il y a des gens qui ont besoin de donner de leur temps, de leur argent, de leur présence, de leurs attentes Enfin voilà, qui ont besoin de d'être dans le don pour, euh, pour avancer Est -ce que, et qu'est-ce que ça vient combler, qu'est-ce que ça vient réparer euh, comme blessures personnelle. Euh, et en même temps euh, c'est voilà, un des thèmes du film et effectivement euh, à un moment euh, sa fille lui dit mais tu es nous, tu pourrais quand même t'occuper de nous, enfin, on manque un peu d'une mère et elle dit mais attendez une... au lieu de s'écrouler dans un moment pour chérie, elle dit mais une mère c'est aussi quelqu'un qui te donne l'exemple donc oui elle elle leur transmet des, finalement des valeurs, même si elle le fait maladroitement souvent. Alors vous, en tant que personne, on sait que vous êtes engagé dans, dans pas mal de choses. Donc là dernièrement, on vous, euh, euh, vous a vu pour soutenir justement la libération d'Olex Ansov, mmh. le cinéaste ukrainien qui est emprisonné en, en, en Russie. Mmh. Donc c'est vrai que vous, vous êtes fait partie quand même, vous, vous faites beaucoup de dons de vous, de, dons de vous dans, dans lui le... Moi, je trouve que par rapport aux gens qui, les, les, les véritables bénévoles qui, euh, vraiment, vont à la sous-populaire, aux autres populaires, euh, voilà, qui, qui, qui, qui donnent quotidiennement de leur temps, je trouve que j'en je, fais très peu. Euh, mais, euh, évidemment, quand... Euh, alors, il y a besoin de solidarité, j'essaie d'être là et c'est vrai que le cas d'Olex Enzov il est assez affreux puisque c'est un homme qui n'a rien fait que, que, que manifester dans la rue et qui est en prison euh, depuis des années euh, dans des conditions assez épouvantables et, et, et c'est un cinéaste hein, euh, donc euh, beaucoup de cinéastes euh, dans le monde entier se sont mobilisés pour lui euh, même on ne sait pas ce que ça peut changer, mais par contre on sait de façon certaine que, que lui est au courant de cette mobilisation et que ça ça lui donne de la force. Donc euh, c'est déjà ça. Euh, et voilà, après je, je, je fais ce que je peux, mais je trouve que c'est peu. Euh, je sais que j'ai l'image de quelqu'un d'engagé. Parce qu'en parce qu en fait, euh, voilà, je soutiens comme beaucoup de gens des causes et que euh, si, si ma.. Petite, toute petite notoriété peut servir euh, bah, tombe, voilà. alors aujourd'hui on a l'impression que les, les, les soutiens euh, citoyens sont de plus en plus nombreux qu'est-ce que vous en pensez vous voyez l'actualité avec tout ce qui se passe c'est possible parce qu'en tout cas il euh, y a une telle euh, en fait d'abord il euh, y a une vraie crise une vraie défaillance euh, euh, sur l'accueil la, on voit bien que les, les, les hommes et les femmes politiques ne euh, euh, savent pas comment prendre le, le sont un peu dépassés par rapport à la crise des migrants, à la crise de l'accueil des migrants, je dirais, et, et, et qu'il voilà, y a une partie de la population qui, qui, est, qui semble être voilà, sur le repli, et que, et que bah, avec la montée des populismes, etc., l'Europe ne sait pas, sait pas quoi faire. Enfin, elle a pris des, des, des décisions, puis elle s'est rétractée, puis après elle les a à la Turquie, enfin, un peu n'importe quoi, donc euh, heureusement il y a des lois, un délit de solidarité, etc. Donc heureusement il y a des Cédric Heroux, il y a des, il y a des gens, il y a des petites grand-mères ici et là, des, enfin, des êtres humains qui eux se mobilisent et, euh, et qui, qui montrent un autre visage et qui euh, perdent un, tout, un petit peu moins les pédales que, que ce qui semble arriver au niveau. Euh, des gouvernements. Voilà. Donc c'est possible, oui, qu'il y ait de, de, de voilà. plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus de défaillances euh, au niveau de l'État, enfin, mm -hmm. en tout cas, de minage. La phrase titre du film, c'est « Quand on fait le bien, où est le mal ?» Et c'est vrai que toutes ces personnes qui aident les migrants euh, mm -hmm. ont des procès. Vous avez raison, ils ont des procès, ça continue, il paraît que de solidarité c'est plus, on le dit plus, comme si, ils ont changé, je ne sais pas ce qu'ils ont changé, parce qu'ils ont des procès mm -hmm. de la prison ferme et puis, euh, et des amendes, et, euh, ouais, ouais. Oui. Parce que Et, et l'Aquarius est bloqué euh, euh, au port alors qu'il euh, y a des gens qui ils se noient euh, et qu'on laisse se noyer. Ça. Oui, ça, on est dans un monde surréaliste. Surréaliste. <rire> en tout cas, ça peut aider pour écrire et faire du bien justement aux spectateurs. Oui. Voilà. Dernière question, justement, ce panel euh, international de, de comédiens non professionnels qui jouent avec vous, euh, est-ce que justement, euh, on parlait des clichés au début de cet entretien, est-ce que justement, là, c'est une ouverture pour dire, voilà, faites attention, parce que c'est vrai que les migrants, ça peut être tout le monde. Et, puis, et en même temps, il y a cette dame Franck, qui est à la retraite ouais. aussi. Ouais. Donc, c'est vrai que ça peut être n'importe qui de nous. Bah, bien sûr. Oui. Euh, dans... C'est probablement un des messages. Et de toute façon, ce qui est, ce qui est sûr, c'est que, enfin, ce, qui est sûr, ce que je crois, c'est que dans... aujourd'hui, on est assailli de, de d'informations de, de, euh, sur le, justement le fait qu'on va être envahi, le fait que, euh, que la terre va, se, va exploser. Enfin, on est tout le temps. Enfin, c'est très anxiogène, quoi, les, les, et que si on reste à, à se recroqueviller à rien faire, alors on va être très angoissé, très malheureux. Euh, on, on sait que les gens qui, euh, les, les, les militants, les bénévoles euh, sont souvent des gens beaucoup plus heureux euh, que, que d'autres et que donner ça fait du bien. Mais mais c'est parce que tout d'un coup, on est actif. Et puis que euh, l'ignorance, euh, oui, rend raciste, je pense, et, et, et, et fait du tort. Alors que dès qu'on rencontre, et que c'est plus des chiffres et des quotas, etc., mais des êtres humains, ça, ça change forcément le regard qu'on a sur ce qu'on croit connaître, mais qu'on ne connaît pas. Et parce que le côté social, justement, c'est souvent les plus démunis qui aident et qui font partie aussi de, de ces, ces, ces solidarités. Oui. Il, y a, euh, il, y a, il y a des plus démunis, du, il y a... Il y a de, il y a de tout. tout, il y a, il y a, il y a toutes tout. les catégories sociales. Mmh. En tout cas, nous, on vous remercie pour ces bonnes intentions, Agnès Oui, On Merci vous dit, bien. au prochain film, où vous nous avez révélé que vous serez une assassine. Enfin, je serai en prison. <rire> voilà, vous serez en pas prison. Euh, vous voilà. n'a pas fait passer des migrants, mais on, <rire> le film nous le révélera. Voilà. Merci beaucoup, Alia. Merci Alia Jaoui. à vous.